Quel sujet si joyeux que nous allons aborder aujourd'hui Et joyeux Noël Hello tout le monde, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je reviens pour un parlons vraiment, ça m'avait manqué, et je reviens pour parler des ruptures. Je dis bien des ruptures, parce qu'on va parler bien évidemment rupture amoureuse, mais aussi rupture amicale et on pense pas aussi, mais ruptures familiales, en gros les ruptures dans les relations, quoi, tout simplement. Pourquoi je fais cette vidéo Bah parce que c'est très dans le thème de Noël, c'est faux, parce que depuis que j'ai annoncé les raisons de mon absence au mois de juin, et bah depuis je reçois très très très très très souvent des messages d'entre vous sur insta qui me demandent des conseils On a l'impression que c'est la fin du monde et que jamais on survivra Si si si, Alors enfin, déjà c'est la première chose que je tiens à promettre, tu passeras à autre chose Même si sur youtube ça pumule de vidéos sur ce sujet, parce que ça nous casse tous les couilles hein les ruptures Et bah je me suis dit, allez une de plus. Je pense vous faire un petit sommaire en barre d'infos parce que j'ai peur qu'elle soit longue la vidéo, oh là là. Et puis trêve de blabla. Et the, the, the, the, the Petit disclaimer avant de commencer. C'est une vidéo qui risque d'être un petit peu compliquée à aborder, c'est pour ça que je n'osais pas trop la faire au début. Puisque chaque rupture, chaque relation est très différente et que c'est compliqué en fait de faire un peu des généralités. Et deuxième chose, n'hésitez pas encore une fois en commentaire à débattre, à vous répondre, vous aider. C'est toujours ça que j'aime avec les vidéos parlons vraiment, c'est ce qui est, c est qu y ait du partage en fait même si vous avez le droit de pas être d'accord avec ce que je dis euh, si c'est dit avec respect il n'y a pas de problème ok bon premier point que je tiens à aborder qui est quand même primordial c'est les étapes du deuil de... lors de la rupture on les passe pour beaucoup en tout cas lorsqu'on vit une rupture vous verrez en fait que ces étapes en tout cas moi quand je les avais lues j'étais en mode ah ouais Je suis exactement passée par tout ça Ces étapes sont souvent vécues par la personne qui a subi la rupture Mais peuvent aussi être vécues par la personne qui l'a causé à la rupture Voilà c'est pas parce que quelqu'un rompt que cette personne ne va pas souffrir Ça c'est important aussi de le dire parce que souvent on blâme la personne qui a rompu enfin, Bref, je suis pas là pour défendre vos ex si jamais hein Je vais pas être l'avocat du diable, ok Effectivement il n'y a pas vraiment d'ordre Et euh, selon plein de sites en fait il y, y en a plus ou il y en a moins La première étape clairement c'est le choc et le déni « Ouais, c'est trop fun Tu viens d'apprendre que tu viens de te faire larguer Yes !» Et du coup, tu es choqué, tu vas pleurer, peut-être crier, hurler, voire même supplier ton ex de te reprendre et de ne pas partir. Ça, c'est le choc. Et après, il y a le déni, où là, tu vas commencer à, en fait, pas du tout réaliser. C'est impossible, vous êtes toujours ensemble, il est hors de question qu'il soit parti. Voilà, le déni, alors qui est plus ou moins long. Encore une fois, en fait, ces étapes-là, il n'y a pas de durée, il n'y a pas de règle. <rire> « Coucou, il y a mon chat qui arrive !» Coco <rire> Pour les étapes suivantes, et c'est là que, en fait on voit qu'il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de durée, c'est que clairement elles peuvent venir un jour et puis repartir et puis revenir, qui sont pas anormales en fait. Si je vous les donne c'est pour vous montrer que c'est pas anormal et que ça fait pas partie du processus de deuil. Donc on va avoir l'étape de la colère, là très connue, hein, tu vas être en colère contre l'ex, contre n'importe qui en fait, et bah tu vas peut-être insulter, tu vas avoir envie de taper des gens. On a aussi le marchandage, donc c'est la phase où tu vas peut-être vouloir négocier, faire du chantage. Et la phase euh, la plus dure... Euh, la plus triste, eh ben, la tristesse. Tu vas beaucoup pleurer, peut-être en regardant des films d'amour, peut-être en écoutant vos chansons qui sont tristes, ou des chansons de rupture. Une très bonne étape, très importante je trouve personnellement. Et dernière étape, la meilleure, l'acceptation, c'est l'étape où ça y est, bah, t'es prêt à passer à autre chose ou t'es prêt à rencontrer d'autres gens. Pourquoi je te parle de ces étapes Parce que euh, personnellement, quand j'étais... Euh bah en pleine phase de rupture, j'avais l'impression de devenir complètement tarée en fait un jour je me réveillais et je me disais waouh la vie elle est trop belle, j'en ai plus rien à foutre y a pas de problème, bon débarras, le lendemain je passais ma journée à pleurer dans mon lit <rire> et en fait non je me suis rendu compte que c'est normal, ça fait partie du deuil d'avoir des émotions qui qui sont en fait des montagnes russes, tu ne te comprends pas toi même mais en fait c'est normal, t'es dans un état de deuil et ça prend du temps et c'est pas en trois jours que ça va passer et y il a plusieurs étapes et y a pas d'ordre pour ces étapes et tu peux quitter une étape et puis retourner deux semaines après ça veut pas dire que t'as pas avancé ça c aussi c'est important de le dire, comme je veux dire en fait c'est en parlant avec plein d'entre vous en message privé que déjà je me suis rendu compte de plein de choses, ils posent tous en fait les mêmes questions genre est-ce que c'est normal que je pleure encore des semaines après, est-ce que c'est normal euh, mes potes me disent tous que je devrais déjà être passé autre chose mais j'y arrive pas il y a plusieurs choses sur lesquelles je veux vraiment appuyer notamment le fait qu'en fait il n'y a pas de normalité là dedans, il y a des moyennes qui sont faites bon c'est des moyennes en fait, hein. tu peux t'en remettre plus rapidement comme tu peux t'en remettre. Euh, plus longtemps après, mais c'est pas grave. Deuxième partie de cette vidéo, c'est mes petits conseils. Alors, encore une fois, j'ai pas du tout la science infuse, hein, et c'est surtout que c'est des conseils ok, que je me suis appliquée à moi, qui m'a aidée à avancer plus sereinement, et finalement de manière plus saine en fait moi pour moi le numéro 1 c'est de ne plus avoir de contact avec l'ex alors je sais que des fois c'est très compliqué surtout quand on avait une maison un appart avec un chat un compte commun j'en sais rien plein de trucs administratifs je ne sais que trop bien ok c'est pas pour autant que tu es obligé de lui parler tous les jours voilà moi j'avais un déménagement à gérer j'avais des papiers à gérer j'avais le chat à gérer j'avais plein de choses à gérer et pourtant en trois mois on a dû se parler deux fois quoi vraiment si je pouvais faire les choses administratives seule je les faisais seule et si j'avais pas le choix bah là j'envoyais SMS mais vraiment vraiment pour moi faut plus de contact avec l'ex parce que tu ne peux pas en tout cas si t'es encore amoureux mais tu ne peux pas passer à autre chose si tu as toujours un lien même juste par sms ça reste un lien surtout que quand on est en couple on envoie beaucoup de sms donc tu vois ça, ça, ça garde la même chose au final plus tard on peut être amis ou il veut qu'on soit amis alors ok si vous voulez rester amis avec votre s alors là, vous faites comme vous voulez, ça, chacun fait, je gère sa merde. <rire> mais alors par contre, euh, faut vraiment que ce soit platonique des deux côtés, et notamment pas à toi-même en disant « Oui, oui, non mais moi je l'aime plus, c'est bon, on est amis », alors qu'en fait, inconsciemment, tu veux le garder juste pour, euh, bah, au cas où tu t'arrives à le draguer de nouveau, tu vois. Parce que de un, tu peux te faire de grands, gros faux espoirs et retomber encore plus bas après. Deuxième conseil, encore très primordial, je trouve, c'est de vivre tes émotions à fond. Qu'est-ce que j'entends par là C'est-à-dire que si tu ressens le besoin de pleurer ne t'empêche pas de pleurer, Et vous allez me dire bah si parce que j'ai trop pleuré pour lui ou pour elle j'en ai marre, les émotions elles peuvent pas passer et elles passeront mieux si tu les évacues au maximum tu sais quand t'as la boule dans la gorge là mais tant que t'as pas lâché les vannes ça partira pas la boule dans la gorge parce que tu vas juste être mal et juste pleurer, et je te jure des fois moi je pleure une bonne heure et je me sens trop bien après. Moi je peux vous dire que j'ai pleuré comme jamais, je n'en piéssais plus à cette période. <rire> Autre conseil si jamais pareil vous habitiez ensemble, c'est de, si vous pouvez en tout cas, partir du logement où vous habitiez. Personnellement je n'avais pas pu et je peux vous dire que quand tu restes dans le logement où tu as habité avec la personne, ça te met pas bien du tout parce que tu as des souvenirs partout, Fois même, euh, moi c'était mon cas, il restait plein d'affaires, dès que je suis arrivée chez mes parents donc chez mon père j'ai senti une différence mais puissante comme jamais quoi mais en une semaine j'avais tellement plus avancé qu'en 4 mois dans cet appart, si vous pouvez aller chez vos parents ou aller chez des amis et dernier petit conseil je sais que dans ces cas là on n'a qu'une envie c'est de s'isoler chez soi, d'être seul, de pleurer de, de tout ce que tu veux et de ne rien faire et eh bien, moi je te conseille quand même des fois de te forcer à voir des gens. Au début c'est très compliqué parce que bah, on a peut-être les yeux tout gonflés, on a peur d'avoir envie de pleurer à tout moment dans la soirée. Miaou Oui Ouais, t'es d'accord avec maman, loulou quand tu n'as eu aucune explication lors de la rupture. C'est très très très très très compliqué de passer à autre chose puisque l'humain est généralement comme ça, on a besoin d'explications. Et ça paraît logique en fait dans ces cas-là. Là, je m'adresse aux gens qui comptent rompre, vraiment expliquer et les réelles raisons. Parce que les phrases bateaux là, en fait ça marche pas. Non mais c'est pas toi le problème, c'est moi. Non mais euh, je te quitte, mais je t'aime toujours. Hein. Mais je te quitte, c'est pour ton bien. Là, vous pouvez recontacter l'ex pour lui dire, salut, est-ce qu'on peut se voir pour parler Et là, vous vous voyez, tu lui dis, est-ce que tu je peux juste me donner des explications, s'il te plaît. Si la personne te, ne t'en donne toujours pas c'est très égoïste de sa part je trouve et très lâche parce que elle sait pourquoi elle fait ça je pense qu'il est nécessaire que vous les trouviez vous même, trouvez vous une raison, je sais que c'est compliqué et même si c'est pas forcément bah, les réelles raisons parce que la personne vous les donnera jamais, il faut que vous vous donniez des raisons en fait pour que vous puissiez passer à autre chose, que vous ayez une, ex une... au moins une partie d'explication, c'est pas possible parce qu'il y a forcément une raison, une personne ne vous quitte pas comme ça, vraiment mais si un jour vous voulez rompre avec quelqu'un mais n'oubliez pas ça que c'est très égoïste de pas donner d'explication parce que la personne du coup elle peut se faire des faux espoirs de de tout et de rien. Autre question qu'on m'a déjà posée étonnamment, on m'a demandé comment t'as su que t'étais passé à autre chose. Je pense que justement c'est le jour où tu te poses pas la question. En fait, tu passes à autre chose sans même t'en rendre compte. C'est un truc de fou, c'est. Bah, déjà, c'est quand tu pleures plus, que quand t'y penses t'as plus la boule à la gorge, ou c'est plus. En fait, quand t'y penses c'est plus douloureux. Bien sûr, t'as toujours des souvenirs, etc., mais t'y penses en... avec juste de la nostalgie à la limite, ou en te disant bah c'était cool à ce moment-là, et puis voilà, c'est fini. Ça je voulais en parler parce que je trouve ça important. Mon avis sur les relations pansement. Une relation pansement, euh, c'est clairement une relation que tu entames juste après une rupture, que tu entames parce que tu espères que ça te fera du bien, mais que tu penses encore à ton ex, mais voilà, tu l'entames juste pour pas être seul, en gros. Par contre, une relation qui démarre juste après une rupture, c'est pas forcément une relation pansement. Tu peux te mettre en couple une semaine après une rupture, mais avoir de réels sentiments pour la personne avec qui tu te mets en couple, et être vraiment passé à autre chose par rapport à l'ex, parce qu'au final, t'avais déjà fait ton deuil avant la rupture. En avis sur les relations pansement et eh moi personnellement je trouve que ce n'est pas bien de faire ça, alors après chacun est libre parce que j'entends souvent en fait des gens qui disent non mais si c'est bien comme ça, ça te permet de passer plus vite à autre chose, ça te fait du bien etc. Moi mon point de vue là dessus je sais que tout le monde va pas du tout être d'accord avec moi, c'est que c'est reculer pour mieux sauter parce que lorsque tu te mets en couple avec quelqu'un d'autre dans l'espoir d'aller mieux, effectivement sur le coup ça te fait beaucoup de bien, hein, parce que tu as de l'attention, t'as des compliments t'as un regard voilà de quelqu'un qui te trouve belle ou beau euh, t'as aussi du sexe, euh, c'est un ça important aussi le sexe, mais bon si tu veux du sexe, il existe les plans cul pour ça. Voilà, t'as tout ça à la fois et ça te fait du bien, t'as as, as la même vie en fait quoi, que t'avais en couple, etc. Donc forcément ça te fait du bien, tu retrouves des habitudes que t'avais perdues. Mais alors il y, y a deux choses, parce que la première c'est que comme je te dis en fait c'est... En faisant ça tu ne fais pas du tout le deuil de ta relation passée et lorsque tu vas rompre de ta relation pansement parce qu'au bout d'un moment ça ne fonctionnera pas parce que vous n'aurez pas les mêmes attentes ou, ou voilà enfin tu te rendras compte que tu pas les sentiments euh, qui ont évolué au final bah tu vas te re retrouver seul et là tu vas reprendre le deuil de l'ancienne relation en pleine gueule en général ça se passe comme ça c'est pas dans tous les cas je sais quand même contredire mais voilà alors ça par contre c'est le truc pour moi où je me dis c'est pas possible c'est que je, je imagine la personne avec qui alors ça dépend hein, avec, avec qui tu te mets en couple mais imagine... Imagine tu te mets avec quelqu'un et la personne en face, elle est réellement amoureuse de toi ou elle a de vrais sentiments pour toi et au fur et à mesure de votre relation, pense-moi du coup pour toi, elle, elle va vraiment tomber amoureuse ou amoureux. Bah je trouve ça égoïste du coup parce que toi t'étais pas dans cette relation pour ces raisons là. Après ça peut évoluer, peut-être que toi tu vas finalement tomber amoureux quand même et que ça va t'aider pour passer à autre chose de l'autre. Mais moi je trouve que c'est une solution à court terme et que c'est pas la bonne. Après ce n'est que mon point de vue bien sûr et autre question qu'on m'a déjà posée qui va faire débat, qu'est-ce que je pense du fait de se remettre avec un ex Je suis pour dans certaines situations qui au final ne sont pas les plus courantes. Je suis pour dans les situations où vous vous êtes quitté par exemple d'un commun accord ou pas forcément mais vous vous êtes quitté pour des raisons un peu extérieures à votre couple. Je sais pas comment vous expliquer, genre par exemple vous vous êtes quitté, vous étiez à distance et c'est la distance qui a fait que c'était plus possible. Et puis quelques années plus tard vous vous retrouvez dans la même ville Et là vous vous rendez compte que vous avez toujours des sentiments l'un pour l'autre mais cette fois-ci la cause de votre rupture n'est plus là donc. Par contre euh, vous vous êtes quitté parce que c'était une relation toxique, parce que une des personnes était infidèle, parce qu'il y avait violence qu'elle soit verbale, physique, psychologique, là non. Ah non, non, non, t'as réussi à quitter une relation comme ça, n'y retourne pas. Hein. Parce que pour moi, une personne, certes, elle peut évoluer sur certains points. Effectivement, on le voit, avec les années, on évolue tous, hein. Mais on ne change pas à 100%, hein. Et il y a des choses qui restent, et comme on dit, je suis assez naturelle, il revient au galop. Donc pour moi, c'est prendre un trop, trop, trop gros risque. Si t'as déjà souffert d'une relation, ça sert à rien d'y retourner. Donc dans ce genre de cas, c'est next <rire> Tu vois, moi je me dis, si les causes de la rupture... Euh, du passé, eh ben, elles sont plus là et que ça a été résolu entre guillemets bah, pourquoi pas, tellement de ruptures différentes et de causes de rupture que c'est compliqué mais vous voyez ce que je veux dire, voilà je pense que j'ai apporté les, les points les plus importants que je voulais aborder euh, dans cette vidéo, comme je vous dis il n'y a pas de conseil miracle pour les ruptures malheureusement c'est très au cas par cas déjà et puis selon nos personnalités, je sais qu'il y a des personnes qui passent beaucoup plus vite à autre chose que d'autres euh, moi je suis quelqu'un qui, qui, je suis très dans le souvenir et très, euh, je sais pas comment vous dire, en fait moi j'ai un cercle euh, qui soit amical ou quoi, assez restreint, enfin, vos gueules s'il vous plaît, voilà pourquoi il est assez restreint je suis quelqu'un, je fais tellement peu confiance etc que du coup euh, moi quand je perds quelqu'un de mon entourage que ce soit un ami, un amoureux euh, vraiment ça me touche très très profondément parce qu'en général c'est des personnes qui sont là depuis des années et des années dans mon entourage donc moi personnellement je mets beaucoup de temps mais je sais que c'est très différent des gens et surtout que c'est une situation euh, vraiment je, je sais à quel point c'est douloureux euh, J'osais pas trop l'aborder parce que bah on sait pas qui peut tomber sur cette vidéo et c'est quand même très personnel hein, les ruptures. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis beaucoup de points personnels dans cette vidéo. Autre chose que je voulais dire aussi, et ça c'est très important parce que comme j'ai dit il n'y a pas de durée en fait, il n'y a pas de délai euh, pour se remettre d'une rupture, mais si jamais euh, ça dure depuis trop longtemps ou que vraiment ça fait trop trop mal, que genre vraiment il y a des gens par exemple à cause de ruptures tomber dans l'autodestruction ou tomber même dans des addictions, bah, ça il faut aller voir hein professionnel vraiment n'hésitez pas parce que ok c'est normal d'être euh, un peu une loque euh, pendant ce temps là mais il faut pas euh, que votre vie soit entièrement coupée en fait tellement vous êtes mal ah non c'est pas qu'une rupture en fait les gens n'ont pas à juger et vous soyez gentils avec vous même et prenez soin de vous surtout c'est très important parce qu'il faut pas s'oublier et euh, allez voir un professionnel si vous en ressentez le besoin parlez avec vos proches et faut pas en avoir peur, c'est très important. Voilà tout le monde pour cette vidéo qui devait être courte à la base, je sais pas combien de temps elle dure. <rire> J'espère que cette vidéo bah peut-être en aidera certains d'entre vous, même si c'est une ou deux personnes, et bah ça me ferait plaisir parce que je sais comment on peut être dans ces cas-là et des fois on se sent très seul, même quand on est entouré et peut-être que ça vous aidera, je sais pas. Et puis bah en attendant la prochaine, je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous, ciao